Coupe, coupe mon grand. Waouh nous, ce qui nous intéresse, c'est de game, de jouer. En fait, je suis comme un fou parce que j'ai passé 24 heures dessus, donc j'espère que ça va me plaire. Je fais 24 heures sur Warzone. Est-ce que vous pensez que je ferais mieux de me flinguer ou pas C'est quoi, chat c'est une nouvelle arme. Grâce au code choix 1 chat on va aller voir tout de suite ce qu'il y a dans le pass de combat aussi. Acheter le pass de combat. Accès intégral aux 100 niveaux, euh, plus les 20 premiers niveaux débloqués. Boum. Achat en cours. On est parti. Pass de combat débloqué. Ça lag pas du tout. C'est assez fluide. Ok, donc je débloque direct... Oh là Vous avez vu les personnages que ça a débloqués Starflux. Ok, alors déjà, on va, on va vu, juste résumer. Qu'est-ce qui est stylé dans ce passe-de-combat Ok, ce personnage est extrêmement stylé. Oh, on, on dirait le on dirait le camo... Euh, on dirait le camo... Comment il s'appelle déjà Asimov Tu sais, la WAP Asimov, chat, sur, euh, sur Counter-Strike. C'est pas un quart, ça. C'est un trois-lignes. Un trois-lignes équipé avec une méta qui peut-être marche. Oh, stylé. Les gilets jaunes. Dans la boutique. Super important. Même si moi, c'est déjà écrit. Juste ici. Vous mettez soutenir un code créateur showh 1 Code showh 1 ou Skyrose En vrai, tant que c'est pas le code Mapswell, euh... fais-toi kiffer, frérot. Fais-toi kiffer. Et le nouveau mode de jeu, c'est ça. Donc, on va partir, on va l'essayer direct. Salut Norby, ça va Mec, redis jamais ça, c'est fils de pute. Hein. Non, c'est vraiment toi. <rire> ah Désolé Skyros. Oh, ouais, t'es horrible comme mec. Moi, oh, je t'aime bien, du coup. Ça va Ouais, toi Tranquille, je vais prendre l'hélicoptère. Je, un... je dois faire un petit tour de la map vite fait en hélico. Et après, je suis tout dispo, ok C'est pas comme si t'avais besoin d'un coéquipier de toute façon. Tu vas servir à faire à l'argent, hein, sinon pas à grand-chose. Et encore. Hein. C'est un pichet moukir pour moi, bon. Tout pire qu que ça. Tu vas vite t'en rendre compte. <rire> Là, on a tout le coin de Lighthouse. Le fameux coin de Winery. On va l'appeler le Petit Bordeaux, les gars. Le coin de la Picole. En suivant, on a B. Bon, B, c'est juste une plage euh, type euh, débarquement. Là, c'est l'enfer, c'est Kip. Des fenêtres absolument partout. Un énorme bâtiment. Beaucoup trop de cachettes. Beaucoup trop de cachettes à mon goût dans ce secteur. Là, j'aime bien le cimetière et tout. Graveyard, je trouve ça très sympa. C'est un petit territoire grave cool. Town. On dirait Ténérife ou la Corse. Une ville sur une île. Très jolie. Et puis, on a le trou de balle du diable, les gars. Vous allez sûrement vouloir visiter. Et on va donc le visiter, chat. Donc... Là, on peut, on peut rentrer ou par ici ou par là Ça bloque Je pose mon hélicoptère oh ouais. Tu peux arrêter de mourir non. aller oh, un v 2 Ah mec J'aurais le niveau de Norby ça, ça irait mais là. Oh non le karma. Attends, y'a un mec à... Alors meurs pas, il faut que je revienne. Mec, y a que des TTV, ouais. des TikTok, ils tragardent leur vie les mecs. Ils sont tous avec leurs manettes à chier ces enfoirés. Moi sinon ça vit où Pardon Tu vis où Dans le centre ouais, Le bon parc euh... Ah c'est quoi ça Ni la montagne, ni la mer. C'est toi le plus heureux en fait. Moi je pense pas, pas, mais je pense que pas mal de gens vivraient pas là. T'es né là-bas, c'est pour ça Ouais. T'es habitué à rien avoir. Ouais, je aime pas trop les gens que je comprends bien. faut pas que tu meurs, poulet. Ah. À la seconde où tu le dis. Ah tiens, euh, Là c'est.. Je viens du centre, fais gaffe. Mais c'est pas vous Marley Gaumont et tout Non. Non mais le centre c'est hein. Les bonnes bonnes blagues elles sont compliquées hein, sur Twitch c'est... Hein. Ouais c'est. Ouais, elle, ouais, elle, elle est bonne méchante mais. mais je... Ouais. Je suis sûr qu'elle ouais. aurait été bonne mais ouais, ouais. <rire> me fait. me fais pas bad mec. <rire> voilà. Non, non, on va éviter hein dans le trou, c'est un de seul à coller Ouais, je suis dedans Ah non, dans l'autre trou C'est dans le petit trou tout serré, c ça Oui Ouais, là où il y, y a une corde, il y a du sang sur le côté Ah effectivement Je t'avais dit qu'il y avait du sang sur le côté Il y a eu une petite veine, une petite veine enflée Oh frérot, c'est une veine, c'est un tuyau d'arrosage là mais mecs ils sont trop... Meurs pas gros Par contre les mecs ils sont trop trop forts gros hein J'aurais été dans parachute. Tu sais que tu vis moins longtemps qu'une carpe en extérieur gros C'est à la incroyable cette map. J'ai l'impression de prendre autant de plaisir sur cal... que Caldera mais en, en minuscule. <rire> T'as envie il y a de te des flinguer points de hauteur partout. Ah ouais, minimum. Bah, en fait il y a beaucoup de points de hauteur et, et, les, points qui sont... et les points qui sont pas en hauteur sont extrêmement sombres. C'est. Et... Ouais, là, on, on le fume lui Ça te va ouais, ouais, je suis. Juste là à la maison. En deux. J'ai fait la carpe. T'as fait la carpe Ouais. J'adore ça. Hein. J'ai. T'entends Y'a pas un truc qui Regarde tombe ça, là atterrit. Non, non, non, c'est rien. C'est personne. Tu sais quoi, on va voir à travers le mur Attends, mais peut-être qu'on va crever, mec. Il n'a pas l'air en bonne forme, hein. J'ai ça, je vous ai foutu une frappe et on a aussi notre frappe qui tombe. Ouais. On s'en prend plein la gueule, gros. Tu sais que j'adore ça, moi ça m'étise. J'avais prévu qu'il y en avait une sur l'autre gueule. Eh bien, mon grand. C'est quoi cet endroit de merde là encore <rire> Ah, voilà. En oh, bas, voilà, ils sont au haut de la montagne. Fais ce que tu fais de mieux depuis tout à l'heure. Meurs et reviens. Ah moi ça Ah, je regrette tellement Rebirth déjà là. Ah, Rebirth et Verdance là, c'est... Ah, c'est... C'est le manque, gros. Voilà. Plein fer, tu te le manges. T'as hâte de découvrir Warzone 2. Hein qu'est-ce que ça peut être de pire encore que... En ah ouais, je suis grave pressé aussi d'avoir Z2. C'est faux. Allo Non, je te jure mec. T'as combien de ah, es vies, espèce d'enfoiré En fait, c'est qu'il y, y, y, y a tellement de hauteurs, je sais pas où ils sont. Ouais, c'est... c'est... c'est horrible. C'est genre... Bien pas. Son pote est au fond. Ouais. Oh putain. Il... C'était qui, ça ah, c'était son pote, Prends, son... Prends-toi une autoreal, à peine. C'est gâché, hein. T'as tout gâché Non, c'est gâché. C'est-à-dire dire quoi, quoi C'est... Ah, ah Ah oui, c'est... Ah, ok, ok. ça, je toi gâché. Ah Et... si si si si si, si c'est du gâchis Moi ouais, j'aurais dit donner de la confiture ouais. au cochon <rire> gros J'espère que t'en sais assez, tu voudrais je, pas je, avoir je, un je, morceau je, de viande rouge Bah J'ai mes DM ouverts si tu veux sur insta Tiens envoyé. Oui. c'était déjà prêt Oula tu joues au pompes Ah bah frérot, t'as vu la taille des ruelles ouais, Eh frérot regarde, ouais, eh mec regarde ça a changé, hein. Et... Ouais non mais ça a abusé. Mec tu sais que dans la vraie vie je me colle contre ce mur là, ma bite touche la porte derrière toi. Si je ne peux pas passer dans... Ah oh, un... pousse la porte, à pousse la porte tu t'es Oh oh, oh C'est trop ouais, réaliste toi, ouvrir des portes avec sa bite. <rire> parfait, parfait, génial ça. Je peux prendre des frappes, ça me tire dessus. Il y en a un juste à... face de moi là, il y avait un point rouge. J'ai vu où était l'entrée gros. Ouais ils sont... il où je vais là. Ils sont au-dessus de moi. Ils sont dans moi. Alors sache que j'en ai deux cachés sur le toit moi aussi. Ouais c'est... Cette zone n'est pas très très intéressante. Hein. Pas... Non moi je trouve que c'est beau... Un jeu C'est une zone tu... sympa toi sur cette map. Tu vois que les mecs ils jouent beau jeu là. Allier, je joues, Il, rate... Il y, y en a un qui campe là et un qui campe là. dalle de là-haut. Ah si, si, là. Il est joué. C'est tellement dur, gros. <rire> Genre, c'est... Même pour moi, c'est tellement dur, les prises de hauteur de bâtiment. Et du coup, tu peux évoluer Il par les toi, ça... euh... Ouais, bah ouais, c'est... Assassin's... Assassin's Je sais pas comment. Gros pourquoi tu fais que te faire branler par des mecs sans arrêt Oh mec, j'arrive enfin à trouver comment monter sur un toit Il y en avait un dans une fenêtre de la maison d'en face en train de... Bah viseur fixe sur ce toit, on ne sait pas Comment est-ce qu'il savait que je faisais ça frérot Vas-y montre-moi la clique Oh pourquoi il y a un ping oh pourquoi il y a un ping dans le mur là Il y a une code normie dans la boutique, voyons Mais gros, t'as 3 kills tu sais que mais... je fais plus de kills que toi mec C'est pas étonnant Après te voir à 11 kills, mais... je, suis... je suis assez déçu je t'avouerai mais qu'est-ce que tu branles prends... mais, mais parce que... <rire> mais parce que... En fait, je peux pas jouer comme je veux parce que mon mec il fait que crever. Du coup, je dois rester en vie. Je peux prendre zéro risque. C'est comme si tu faisais une leçon de... Qu'est-ce que c'est les impôts, un hein, petit Tu lui tends une chocolatine un pain au chocolat. Je m'en fous. Là, tu, tu tiens le truc Tac, tu grailles la moitié Mais tu viens de grailler <rire> la moitié de mon plaisir, en enfoiré. Connard de merde. On me demande mon avis, chat, sur... Euh, la nouvelle map. Mon ressenti, il n'est pas évident. J'aime pas les campeurs. Gros, gros, gros problème avec ça. Une, on va dire que c'est une map qui euh, a beaucoup, beaucoup d'angles, beaucoup d'options, immensément de fenêtres. Ce qui fait que les joueurs qui campent vont avoir un avantage qui est immense. Après, point positif, la map est magnifique. C'est la première mise à jour. Peut-être qu'ils vont fermer des fenêtres rapidement et tout. Mais j'avoue qu'actuellement, on dirait plus une map de multijoueur qu'une map de Battle Royale. Les deux nouvelles armes, elles sont sympas J'ai pas trop testé la batteuse, elle est pas encore très évoluée Mais l'autre, la marco, elle est, elle est super cool euh, Après ça reste de la résu. C'est un mode de jeu qui est sympa et tout euh, Moi je préfère le battle royal CS Italie. Mais les gars c'est vrai c'est la... je, je vais faire un tweet avec ça Chat, vous êtes en train de dire que euh, Comment elle s'appelle euh, la map là Fortune Keep Warzone En vrai de vrai chat En vrai de vrai Il euh... y, a, y a un mood Il hein. y, a, y a un mood qui ressemble très très fort hein. Le premier top 1 du Lord est disponible sur la chaîne secondaire Soit tu attends la fin de la vidéo Soit tu cliques juste en haut à droite